Okay. ok Bonjour Kevin Bonjour Pierre Ça va Ça va et toi Très content de te recevoir pour ce, euh, cette présentation de Chronicle of Crime, la série millénaire, on y reviendra, mmh. cette voilà. notion, la série millénaire. Donc là on est sur la version 2400 et on remercie le kit de Kem de nous l'avoir mmh. euh, envoyé. En avance, puisque euh, le jeu sera disponible dans les euh, bonnes brasseries euh, d'ici la fin du mois pour ouais. Noël, ce sera sous le sapin. Et c'est une référence que vous pouvez trouver très facilement, notamment dans les FNAC, puisque il ouais, ouais. hein, y, a, y a pas mal de, de, de diffusion de ce genre de produits maintenant. Et on s'en réjouit. C'est bien, c'est bien. Comment on va vous présenter les choses On a fait une partie, donc comme à l'accoutumée, euh, on va euh, améliorer notre présentation par des euh, exemples euh, en partie. Donc vous nous verrez euh, jouer de temps en temps. vous inquiétez pas, le son n'a est, est pas, pas été pris de façon... Euh, c'est juste pour vous montrer les, les, les fonctionnements. On va vous expliquer c'est quoi l'ADN de euh, Chronicle of Crime, on va vous expliquer comment on y joue très succinctement et puis ensuite on regardera les spécificités de cette version euh, 2400 puisque on abordera le fait que vous allez voir chaque euh, version en fait euh, du jeu, chaque proposition du jeu a des petites particularités ouais. et finalement ça c'est euh, c'est pas mal, il y a une colonne vertébrale hein, euh, du jeu puis à chaque fois il y a des petites euh, des, des petits apports ou des petites choses qui diffèrent et qui sont toujours euh, bien vues et qui collent avec euh, en fait, euh, le scénario ou la mise en situation. Ouais. Hein, ou, donc euh, l'époque. Voilà. Et puis ensuite, ben, on vous euh, donnera euh, nos, euh, nos impressions. Allez, c'est parti Chronicle of Crime, c'est quoi ben, C'est un jeu d'enquête. Ouais. Hein Souvent, euh, on va. Euh, je ne vais pas dire cloué d'eau, hein, parce qu'on... Non, c'est vraiment un level au-dessus. Un level au-dessus. <rire> on y reviendra dans la conclusion, c'est très très important. C'est un jeu d'enquête, c'est de 1 à 4 joueurs. 1 à 4 joueurs, ouais. là aussi c'est important, c'est jouable en solo. Minimum, comptez minimum 60 minutes, mais je pense que... Euh, ouais... Pour, plus. Les, pour les scénarios <rire> les plus durs on peut compter mm -hmm. voire même un bon deux heures et demi hein. Ouais, je pense euh, et euh, c'est en moyenne' euh, 25 euros enfin en tout ouais. cas cette version là est à ouais. euh, est à euh, 25 euros alors comment euh, on joue il faut savoir que c'est un jeu qui est supporté par une application euh, sur euh, téléphone que vous pouvez à la fois télécharger sur Android et sur, sur Apple, sur App Store, mmh. l'Apple Store. Euh, pour information, on a utilisé... un euh... Xperia 3, donc un ouais. vieux modèle, ouais. il n'a pas eu de problème, donc ouais. Euh, ouais. ça marche sur un peu toute, toutes les les plateformes quoi. Ouais, tout ouais. type de toute génération de, de, de, de téléphone, téléphone. Euh, moi je l'ai essayé sur un, un midis euh, de chez Xiaomi parce qu'on dit pas Xiaomi on dit Xiaomi euh, et ça fonctionne évidemment euh, très très bien en tout cas on n'a pas senti de différence euh, de fonctionnement entre les entre les deux téléphones malgré l'écart de génération et euh, le scan se passe vraiment euh, de façon très ah ouais. réactive quel que soit le type de téléphone donc euh, il vous faut un, un, un téléphone pour pour jouer une des premières informations que moi j'ai envie de et que je trouve extrêmement positif dans ce jeu, c'est qu'on n'a pas à apprendre à jouer. Oui, déjà c'est euh, le premier bon point. Ouais, je trouve ça absolument euh, génial. Pourquoi Vous l'ouvrez, alors bien entendu il y a un livret à l'intérieur pour, pour apprendre euh, à jouer au jeu, mais vous n'avez pas besoin de le lire puisque le premier scénario est un scénario euh, tutoriel, mmh. et vraiment, je vous engage à le faire, vous n'avez en fait qu'une seule chose à faire avec le livret, c'est à regarder euh, le setup. C'est-à-dire à regarder comment ouais. vous vous mettez en place. Et après, on vous prend par la main et euh, chaque étape est expliquée. Et elle est super bien expliquée. Donc, euh, c'est euh, euh, je paye, j'ouvre la boîte, je joue. direct Et ouais. ça, c'est génial. Et franchement, je trouve que les autres éditeurs devraient, euh, devraient s'en inspirer. Et c'est ça pour toutes les boîtes Et c'est ça pour toutes connu. les boîtes Et depuis le début, ou pour, pour les trois boîtes pour la série, euh, série millénaire ou même avant Pour la série millénaire et pour la première boîte, mmh. mais par contre pas pour euh, noir et pas pour... Euh, D'accord, Bon, on reviendra, on reviendra sur ces versions euh, à, la fin de, à la fin de la présentation. Donc, euh, dans le jeu, comment ça se passe Vous euh, lancez votre scénario et euh, dès le début vous avez une mise en situation où on va vous présenter euh, un lieu... Euh, on va vous présenter une, euh, une euh, comment dire, une, euh, une situation, de une départ. situation de départ. Et puis, à l'issue de cette situation de départ, et eh bien, euh, vous aurez, euh, vous aurez des personnages. Et puis, vous allez faire une enquête. Mm. Et notamment, vous allez euh, chercher des indices. Ok. T'es en Autoscène Non. Non. Voilà. En général, nous, on se passe le téléphone. A chaque fois qu'on passe dans un, un lieu pour tourner. Okay. Alors, vous empruntez le métro jusqu'au quartier des affaires. En émergeant du souterrain, vous débouchez sur une jungle de verre et de métal poli. Cernez d'immenses bâtiments, vous naviguez dans les rues et finissez par trouver votre destination avec l'aide du corbeau. Le penthouse oui. se situe au sommet de l'une des tours qui composent un quartier résidentiel euh, corporatif. La sécurité vous laisse entrer, puis un ascenseur magnétique à grande vitesse vous conduit au dernier étage. C'est très... <rire> ouais. La porte s'ouvre sur un salon spacieux et luxueux et la décoration coûteuse et aux gadgets de dernier cri. La page 3, je ne vais pas la lire parce qu'elle donne trop d'informations. <rire> non, ah. par contre, je vais la montrer. C'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là, quand on arrive sur des pages comme ça, oh je ai éteint. Ça sera mieux facilement, vas-y. Voilà, quand on arrive sur des espaces comme ça, en fait, on va retrouver des cartes. Et c'est les numéros des cartes. Donc voilà. en l'occurrence, là, c'est des personnages. Voilà, on d'accord perso. Donc ce sera des personnages qu'il faudra tirer. C'est sans aucun doute des personnages qui sont présents dans la pièce. Oui. Donc je vais lire. L'harmonie de la scène est quelque peu gâchée par le cadavre de l'homme numéro 11, allongé sur un canapé. Alex04 est en train d'examiner le corps, euh, le corps lorsque vous arrivez. Donc, du coup, on déplace ce personnage de zone inconnue à 11 sait qu'il est là. Voilà. Voilà. Ça, là. Lui, il est cané. D'accord. Et euh, alors c'est une des premières interactions qui est vraiment vraiment intéressante. Déjà le téléphone va vous donner euh, le scénario. Euh, vous pouvez, euh, il va vous dire quels sont les personnages qui sont en présence voilà. sur ces lieux. Vous pouvez scanner les personnages pour avoir des infos, être en interaction avec ces personnages. Et la première chose qu'il y a à faire c'est rechercher des indices. Et la recherche des indices c'est absolument génial puisque ça se fait avec le téléphone portable et il y a un petit système de lunettes que vous allez voir euh, là, tout de suite. Vous allez placer euh, sur euh, sur le téléphone. Alors attention, c'est euh, c'est euh, quelque chose qu'on achète à côté, ouais. hein, qu'on achète à part. Il n'était pas dans la boîte. Alors après, il n'est pas obligatoire. C'est pas obligatoire. Parce que vous allez voir qu'il y a plusieurs façons de, de rechercher des indices. Mais ce qui est vraiment sympa, c'est que ça se fait en 3D vous prenez votre téléphone et puis vous euh, vous êtes à la recherche mmh. des indices et ça, euh, c'est vraiment excellent. 3D, 360 degrés, 360 degrés, en haut, en bas, en bas ouais. euh, voilà, vraiment, c'est de la VR en fait, ouais, ouais, hein, c'est de la, la VR, c'est une forme de, de VR. base, mais mmh. VR quand même. Et donc si vous prenez pas euh, ce système de VR, bah, vous pouvez quand même utiliser votre téléphone à, à bout de bras, euh, chercher comme ça, ou alors tout simplement balayer ouais. avec, euh, avec oui. les mains. Euh, donc là un téléphone portable qui est allumé qui est par terre. Ok. Voilà. Euh, T'as un truc par terre. T'as de la bouffe chinoise. T'as le mec qui est mort donc qui est ensanglanté sur le cou. T'as une espèce de... Une boule qui projette un hologramme. Mm -hmm. T'as un aquarium. T'as un symbole, t'as une tablette où c'est marqué 6 dessus. T'as du linge par terre. T'as un canapé. T'as un, un hologramme avec une nana aussi. Ok. Alors, hologramme. Donc là, je vais mettre sans les lunettes. 4, 3, 2, 1. Et paf, j'ai un lieu. Alors, on trouve du sang. Bon, elle est canée. Mmh. Elle est canée, il y a un pistolet à côté. Mmh. Il y a une trace d'une moto qui est partie. Ouais, il y a une moto qui a été embarquée avec. Il y en a une autre moto Ouais, il y en a une qui reste, mais il y a des traces de pneus d'une moto qui est partie. D'accord. Il y a des caméras. Ils ouais. peuvent nous donner des infos, je pense. Il y a un ordinateur portable. Il y a plusieurs ordinateurs. Il y a une mallette ouverte. Elle est vide. Putain, ça va trop vite ouais bah. Et donc du coup, ce qui se passe après, c'est que euh, vous allez euh, aligner les indices que vous aurez euh, découverts euh, sur les lieux, et puis euh, l'enquête va commencer. Alors, le système de jeu, en tout cas pour 2400, c'est énormément d'interactions entre je pose des questions à des intervenants, oui. je les interroge sur des indices, euh, je les interroge sur des lieux, et puis en fait, euh, ben, euh, l'aventure se développe voilà. comme ça oui. et prend une ampleur extrêmement euh, satisfaisante, je trouve. Donc, chaque version de Chronicle Call of Crime a un petit peu ses particularités oui. de jeu, même si dans la série Millennium, on est sur une série, mais on y reviendra. Là, évidemment, dans ce 2400, on est dans un univers euh, qui baigne euh, de cyberpunk, et on est dans euh, le transhumanisme. Oui. Et euh, notamment, on a une fiche euh, de perso, et en fait, ce personnage, euh, il va avoir la possibilité, au gré des rencontres qu'il fait, oui. Euh, de récupérer soit des euh, objets, soit de se les faire euh, donner. Euh, de trouver des objets ou de se les faire donner et en fait ça va le stuffer et euh, ça va lui permettre en fait de débloquer des capacités qui sont souvent des capacités d'enquête voilà. ben, par exemple si elle a un œil bionique euh, elle va pouvoir euh, voir euh, des choses euh, analyser des choses euh, de façon euh, plus éclairée euh, sur dans une les scène scènes de, de crime, crime euh, elle peut avoir euh, on a vu un scénario où elle était en capacité de d'être dans le mimétisme d'une autre personne de prendre le visage d'une autre voilà. personne pour faire du hacking c'était super intéressant Puis sinon il bah, y a des armes, il y, y a des éléments qui permettent de, de, de bloquer des personnes voilà. de, de, de, de, de mettre en PLS certains, certains joueurs enfin voilà, il y a tout un ensemble d'informations comme ça vous fouillez les boîtes et trouvez sur un implant sur lequel Faith travaillait, il semble prêt à être installé et compatible avec votre équipement cybernétique vous le glissez dans votre euh, lien crânien où il s'adapte parfaitement. C'est le 02. Elle est également euh, accompagnée euh, de son petit compagnon, voilà. euh, à savoir un, un corbeau, euh, un corbeau euh, cybernétique, cybernétique euh, qui est euh, lui aussi très intéressant, parce que c'est pas vraiment... Alors, c'est vrai que moi je disais que c'est un joker, mais t'es pas trop d'accord avec moi, en fait. Ouais, non, non, c'est... Enfin... Ça permet d'ouvrir encore d'autres possibilités et de. Ouais, de, de donner des. d'autres choses que tu n'aurais pas pensé. Oui. Mmh, ouais, une espèce de joker sans être un joker. Mmh, C'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, quand. Euh... Il est au-delà de l'interaction entre l'enquêteur et, ouais. et l'enquêté. Il va être capable de vous dire, bah ouais, ce type-là, euh, je connais son, canis, on, on, son casier judiciaire, euh, ouais. euh, révèle que euh, tel truc est arrivé, euh, euh, on connaît son adresse, euh, si je me rattache à la borne, machin, et, euh, ouais. et du coup, euh, euh, voilà. Donc, ce personnage-là, il est, enfin, on peut dire que c'est un personnage, il est très intéressant. Euh, au niveau euh, des apports, il y a, donc, du coup, étant donné qu'il y a du transhumanisme et puis qu'elle se stuff en, en matériel, elle va se recharger. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'elle utilise un de ces objets-là, elle va consommer de l'énergie. Donc ça, c'est intéressant aussi. C'est mmh. pas open bar. Non, il quand même bien mesurer tes... ouais. ce que tu fais avec tes gadgets. Et en fait, euh, ça nécessite de repasser chez soi euh, pour euh, pour se recharger. Alors en quoi c'est impactant Il faut savoir que euh, dans le jeu, vous avez forcément euh, un time, comme mmh. dans tous les jeux. Alors, moi, pour l'instant, les seuls scénarios que j'ai fait, c'était sur une journée. Toi, tu avais fait euh, d'autres euh, scénarios ouais, où c'est ouais. pas sur une journée. Voilà. C est, c est Moi, j'avais plus... fait des scénarios sur une journée. Ça commençait à 7h le matin, ça s'arrêtait à 20h, 21h. Il faut savoir que, par exemple, à chaque fois que vous interrogez une personne, il y a 5 minutes qui sont euh, décrémentées mmh. de votre euh, de votre compteur. Quand mmh. vous allez d'un lieu à un autre, il peut y avoir euh, 20 minutes, 20 minutes systématiquement mmh. qui vous sont euh, décomptées au niveau du voyage. Donc, faut pas faire n'importe quoi. Et euh, il faut bien réfléchir à l'ordre dans lequel vous faites ouais. les choses, et surtout être bien attentif à ce que vous disent les gens quand vous les interrogez, parce qu'il ne s'agit pas de dire bah, « tant pis, je le réinterroge une deuxième fois ». Si tu réinterroges une deuxième fois, voilà, bam, tu repars tu te... du temps, donc, donc il ouais, faut faire attention. Donc là, dans celui-ci, il y a, y, a, y a ces deux notions. Il y a la notion du temps qui est écoulé à chaque fois qu'on fait une action, et il y a également la notion de charge, euh, qui est euh, utilisé à chaque fois qu'on utilise un, un, un élément de stuff et donc penser qu'à un moment il va tomber à zéro et quand il est à zéro, il est plus utilisable tant que vous ne repassez pas chez vous pour vous recharger et donc ben, vous, vous cognez 20 minutes de, de transhumance, quoi hein. euh, 40 même, du coup, parce que vous allez chez vous... même une heure, quand tu recharges, ah ouais? une heure. Ah ouais, donc tu vois, ouais, c'est donc, donc euh, vraiment ouais. très impactant. Donc voilà, je trouve que ça ajoute une, une mm. spécificité qui est, euh, qui est vraiment excellente. Et en plus, avec ce système d'énergie, tu vas pouvoir aller dans un autre endroit. Voilà, j'allais venir, mais vas-y. Qui, qui est très en rapport aussi avec mm. le monde cybernétique, c'est la matrice. Mm. On mm. peut y aller grâce à, à ces points d'énergie. Alors il y a deux matrices, hein. il y a celle-là, et plusieurs il y a, a euh, celle-là qui craint. craint. Ça, c'est la, la matrice euh, euh, ouais, pirate. Quoi. Enfin, voilà. Ouais. <rire> ça... Quand vous allez là, vous allez faire des mauvaises rencontres. <trucks> allons. Ah, Soit vous entrer dans le cyberespace Oui. oui. Qui plonger dans les zones les plus profondes et les plus sombres du cyberespace oui, pour atteindre un lieu invisible Never point. Les lieux invisibles numérique des utilisateurs lambda. Dark Web. Vous vous sentez observé et ce sentiment ne vous quitte pas lorsque vous vous connectez à une pièce mystérieuse. Au loin, vous, avez un, vous apercevez un avatar en forme d'araignée. 40. Mmh. J'en étais sûr. Mmh. T'es dégueulasse. Occupé à tisser une toile qui s'étend loin dans le cyberespace. L'information voyage, voyage à travers cette toile transporte des flux de données inconnues. La figure masquée, 35, s'active sur l'araignée, traçant des symboles et des chiffres sur son abdomen poly... polygonal. Une représentation précise de la reprogrammation en cours. Voilà. Ah oui, petite information, ça se passe à appareus. Paname voilà, cette, euh, cette version-là, ou tous, les trois, les, les trois euh, du millénium se passent tous là-bas. Donc tous les personnages ont un nom français. Enfin. Mm, mm, mm. La fin de la partie. Euh, à la fin de la partie, en fait, euh, on va vous poser une série de questions mm. en vous demandant, voilà, qui a tué euh, euh, Bernard voilà. Henry euh, euh, Qui comment, était euh, pourquoi Comment Pourquoi euh, euh, Qui était le pirate euh, informatique caché euh, derrière tel pseudo mm. euh, où était la valise qui a été volée euh, ouais. tout un ensemble vous allez répondre en fait euh, à ces questions et ça va en, vous matcher en scannant donc les cartes ouais, en disant bah voilà à mon avis c'est lui qui l'a voilà. tué à mon avis c'est là qu'est euh, le truc qu'on a volé voilà. et puis à la fin bah, on a un système de notation qui nous dit en gros bah si on a réussi ou pas le scénario en général c'est sur 100 c'est même ouais. quasiment sur 100 mmh. et voilà après on peut se dire si par exemple on a 30, 30 sur 100 bah le scénario, on a plutôt échoué, donc on pourra le refaire. Mmh. C'est comme ça qu'on a une certaine rejouabilité, c'est en essayant de faire les scénarios le, le mieux possible. Alors, on a 3 sur 5. C'est pas mal. On a un total de 50 sur 100. On a réussi à oh. 50% le scénario. Alors, qui a modifié l'amplificateur On avait bon. Caractère 18, 10 points. Qui est là, à l'origine de la fuite du code source On a, a faux. Okay. Qui a divulgué les données d'accès au réseau On a faux. Qui a contrô... euh, contrôlé Serge On a beau. Quelle est la véritable identité du mystérieux Avatar 36 On a faux. Ah vous avez sauvé Regina. Et vous avez obtenu l'accès au Dark Space. Mm -hmm. Voilà. Alors si on veut, on peut aussi avoir toute la solution. D'accord. Mais il faut pas. Au perso je regarde pas. le bas, ça donc voilà, 50 sur 100. Mmh. J'ai fait pire avec d'autres scénarios difficiles. Le jeu là, ce jeu là, donc le 2400, il fait partie d'une série de trois euh, mmh. euh, propositions. La série millénaire, donc là c'est toi qui es plus à même de nous en parler, il y a 1400, 1900 et 2400. 400, ouais. Et tu me disais qu'on suit une famille. En fait oui, on suit une famille, donc euh, plusieurs générations. Mais évidemment. Voilà. Et à chaque fois, bah, dans la famille, on est une, une personne bah, qui aime enquêter. Mmh. Donc la deuxième, en, dans, en 1900, on fait un, un journaliste. Mmh. Donc dans le Paris de 1900. Donc, Les trois euh... sont à Paris, ouais. ouais. Et en 1400, on fait pareil, un moine euh, qui, a des, qui a des visions mmh. et pareil qui enquête donc pour soit le roi, soit même des fois pour d'autres personnes. Alors, c'est là que c'est intéressant euh, et qu'on va aborder les particularités de Chronicle of Crime et de la série Chronicle of Crime. C'est que le mécanisme reste toujours le même. Vous avez des cartes avec des QR codes que vous allez scanner, euh, qui sont rattachés soit à un personnage, soit à un lieu, soit à un indice, mais après, chaque proposition euh, a une particularité. On l'a dit pour 2400, c'est euh, l'affiche euh, du personnage enquêteur que vous allez pouvoir euh, stuffer euh, en matériel et en amélioration. Euh, il y a notamment également le dark web. Mmh. Quelles sont les spécificités des deux autres euh, de la série millénaire Alors, en plus de l'époque qui mmh. va donc déterminer pas mal de choses quoi. Ah, Évidemment, on n'est pas mille... question de prendre une moto en 1400 voilà, puis en <rire> 1400 tu ne vas pas pouvoir faire des tests ADN ou des choses ouais. comme ça voilà. mmh. euh, donc tu as des petites mécaniques qui font que bah, tes parties ne vont pas être forcément pareilles donc en 1900 tu vas avoir des... un paquet de cartes secrets. Mmh. tu vas pouvoir regarder que certaines cartes quand l'application te demande et en général c'est des casse têtes D'accord. là tu as un effet voilà, casse-tête ou énigme beaucoup plus prononcé que mmh. tous les autres donc c'est ça qui va donner vraiment la patte à 1900. Il faut, il faut dire que dans 2400, j'ai oublié de, de le dire, on avait euh, la possibilité de faire du hacking. Mmh, tout ah, tout coup, ouais, ouais. On vous montrera l'extrait, il y a un passage de hacking qui est plutôt intéressant. Mmh. Là, donc, du coup, pour 1900, c'est des casse-têtes. Voilà. Et en 1400, bah, la... Une chose, en fait, donc ton, ton personnage, le moine, fait des, euh, fait des rêves mmh. qui sont prémonitoires, enfin plus ou moins prémonitoires. Donc tu vas avoir des cartes qui vont te donner ben, des indices avant même de voir certaines choses. D'accord. Donc ça, ça peut t'emmener euh, soit sur des bonnes pistes, soit sur des fausses pistes, euh, voilà, des... Et ça joue aussi pas mal sur, sur le temps. Mmh. Donc là, on est plutôt lié euh, à la situation, en fait, de la proposition. En 1400, on pas question de prendre un vaisseau spatial pour se voilà déplacer. Voilà. Donc le personnage, il, il, il fait des rêves. Euh, pour 2400, elle a plutôt tendance à hacker et à se stuffer et à utiliser des mécanismes il euh, y a bien entendu une antériorité à cette trilogie euh, la série millénaire, il mmh. y a une première grosse boîte qui était sortie, voilà. et puis après il y avait deux autres univers, il y avait euh, un peu les Goonies, mais tu nous en diras plus et puis mmh. Noir, voilà. qui ont chacun également leur particularité ouais. mmh. mais là, tu avais une véritable boîte de base, ouais. donc là ça se passait à Londres bah, 2020, quoi. Mmh. Mmh. qui là est là disponible es... dans les magasins, on oui, l'a trouvé la FNAC et donc, euh, là, bah, là c'est plus des enquêtes dites classiques, avec euh, mm -hmm. le médecin légiste, euh, tout ça, quoi. Mais euh, la plupart des enquêtes sont assez euh, matures adultes. Ouais. Donc, euh, c'est pas... Euh, c'est pas à jouer avec ton, ton enfant de 10 ans. C'est clair, c'est clair. Et après, donc, tu avais deux extensions qui ne pouvaient se jouer que avec la boîte de base. Noir, donc, qui se passe dans les années 50, mm -hmm. dans le Los Angeles euh, Hollywood euh, Mafia. Et ce qui te permet d'avoir, donc, un détective avec Kim Basinger tu as des personnages <rire> un peu comme ça ouais, hein, parce que tu as tous le, les scénarios qu'on a fait ouais, c'est ah, en okay. rapport avec euh, des stars d'Hollywood mm -hmm. et euh, là tu fais un détective privé et bien sûr dans les années 50 euh, bon, la, la loi et ouais, après côté, voilà. <rire> donc euh, là tu as d'autres mécaniques au lieu d'aller voir un médecin légiste ou autre bah, là tu vas pouvoir cambrioler frapper même euh, mm. quelqu'un donc ça tourne d'autres mécas mm. Et euh, Redview, ça c'est le fameux Goonies, Goonies euh, ouais, ouais. Stranger Things, et tout. Ouais. Là, bah, elle a un petit côté vraiment jeu de rôle, parce que tu vas avoir une fiche avec un, un jeune. Tu ouais. vas prendre euh, donc un jeune, euh, là a environ 8, 8 enfants tu vas pouvoir utiliser, et ils ont des compétences. Mm -hmm donc chacun a un, chacun a un dé... personnage à jouer voilà là c'est différent des autres c'est que là tu vas faire vraiment un personnage bien distinct mais parce qu'il faut expliquer que par exemple dans ce 2400 mais dans les autres aussi il n'y a qu'un seul personnage oui. qui est joué par toutes les personnes tous les et donc les et donc les fameux enfants là ils ont leur fiches et ils ont des capacités donc il y a des lancers, de dé... lancers de dé... qui aura pas dans les autres versions, du coup donc voilà. chaque euh, chaque boîte est vraiment différente les unes des autres même si tu as un, un corps de règles et un corps de jeu qui est identique après tu as quand même d'autres ambiances. Et ce qui est très, très ambiancé, on va inventer des mots, euh, c'est que dans cette version-là, à 19h, il faut rentrer chez Papa. Il faut rentrer chez, chez soi, voilà. ouais, ouais, ça, Et ça, quand génial. tu as raté des dés, tu peux utiliser des barres énergétiques pour relancer des dés. Voilà. Enfin, voilà. Un, petit mars, vraiment un, un petit, côté, petit mars, ça repart. Voilà. <rire> vraiment un côté euh, Stranger Things à fond ou quoi. D'accord. Tes impressions, à toi, sur ce 2400 Eh ben, écoute, Très bien, je trouve que l'ambiance cybernétique tout mmh. ça est, ouais, je ouais. Ouais, ouais. est très bien rendu. Il y a de la musique, la débruitage, mmh. ça mmh. aussi c'est important. Donc ça de ce côté-là il a pas de problème. Après, euh, il a entre guillemets un défaut, même si pour moi pas tellement un défaut. Mais bon, faut le savoir, c'est que c'est un jeu quand même qui est assez difficile. Ouais. Donc tous les pourrait... chronécoles sont comme ça ou celui-là particulièrement euh, Non, ils sont tous un peu ouais. comme ça. Mmh. C'est un jeu en fait qui te... ben, c'est un jeu d'enquête donc ça ne t'aide pas forcément quoi. Donc mmh, euh, mmh. c'est vrai que si tu veux faire un petit dimanche après-midi avec Tata Lucette faire un petit jeu, les Chronicles c'est quand même assez, mmh, euh, mmh. assez, velu quand même. On verra euh, dans une prochaine vidéo qu'il existe un hein, kids pour jouer mmh. à Chronicles Crime avec les enfants. Et euh, franchement voilà effectivement je vous le conseille parce que euh, là on est sur une version, euh, sur des versions qui sont assez dures. Il y a, il y a beaucoup de violence. Et euh... sauf Redview où là tu fais des ouais, ouais. enfants donc là mais où il y a poussage. aussi énormément de challenges quoi. et ouais. on peut euh, ne pas aboutir et être obligé de tout recommencer voilà disons que l'application fait que si tout à coup t'es coincé t'as bah, de... mm. pas comme dans d'autres jeux un, un, un petit, petit bouton tiens Joker en fait, qu'est-ce qu'on a oublié et ils vont tout expliquer non, non. Mm. donc faut bien le savoir une fois que t'es lancé dans le scénario ouais, c'est à toi de bien, bien regarder bien réfléchir mm -hmm. euh... mm. et de faire attention D'accord. Autre chose pour toi, pour 2400 euh, Non, sinon, euh... non Moi, je vais donner mon avis, qui a l'avantage d'être un avis totalement novice, alors que toi, tu es quand même plutôt expert ouais. dans, cette, euh, ouais. dans cette gamme puisque tu les euh, tout ça. Donc moi, je découvrais Chronicle of Crime par l'intermédiaire de 2400. Euh, au début, j'étais assez désarçonné justement par ce que tu dis, ouais. c'est-à-dire le, le, le fait qu'on euh, puisse aboutir sur une voie de garage. J'ai trouvé qu'au niveau du timing, en fait, ce qui m'a un peu gêné dans, ce, dans, dans cette proposition, c'est que on avance beaucoup, très vite, et puis à partir d'un certain moment, il y a une espèce de vide de momentum où on ne sait plus où aller, où on ne sait plus qui interroger et où on ne sait plus trop euh, quoi faire. Et comme ça arrive euh, après qu'on ait vraiment développé le plateau et qu'il y ait hein, un ensemble de possibilités assez importantes. Euh, on peut effectivement être perdu, mmh. et du coup, euh, non seulement je ne conseille pas le jeu pour euh, des euh, débutants, il faut vraiment être euh, joueur averti pour, pour les Chronicles of Crime, euh, mais surtout je ne vous le conseille pas du tout en solo, parce qu'en solo, comme on disait, il n'y a qu'un cerveau, mmh. donc il n'y a qu'une logique. Mmh. Donc si vous vous retrouvez dans une voie de garage et que pour vous, vous avez tout fait, et que l'évidence ne se présente pas à vous, ben vous allez, il y a de fortes chances que vous soyez bloqué. Alors que si on joue à plusieurs, il y en a toujours un cas voilà, qui, qui se dit, ah, mais ont... on a oublié tel mm, personnage mm, ou, mm, ou, mm, ou mm. lui poser telle ou telle question, Donc, je, qui ouvre je, des possibilités. Non je dis pas que le jeu est pas jouable en solo. Je dis que moi, je ne je ne ferai pas l'expérience ouais. en solo. Je l'ai faite. Et je me suis retrouvé dans cette situation où j'arrivais pas à me débloquer. Et j'ai vécu une expérience beaucoup plus euh, euh, intéressante et, euh, et euh, divertissante avec toi que ah ouais. euh, la frustration que j'avais à jouer tout seul. Maintenant, euh, euh, je dois euh, avouer que l'ambiance est vraiment ah géniale, ouais. que l'écriture est super. Au début, j'avais un petit, petite, euh, petite gêne, c'est qu'il fallait tout lire. J'aurais aimé au début qu'on me lise les textes, mais ah c'est ouais. parce que je jouais en solo. Et euh, je dois reconnaître que quand on est à plusieurs, ben, comme tu disais, on se passe le téléphone, voilà. chacun euh, fait euh, la lecture d'un événement ou d'un truc, et puis en lecture, on est quand même beaucoup plus focus, et n'hésitez pas, quand vous jouez, à prendre des notes, parce que oui, c'est très important, c'est vraiment de l'enquête, il faut, il faut prendre des notes. Et donc voilà, moi, ce qui, ce qui, ce qui me plaît, c'est ça, et c'est le caractère euh, limite rôliste, en fait, hein, de, de, de mm -hmm. la proposition, c'est une vraie aventure euh, qui se vit, et puis il y a la jouissance, euh, de euh, d'arriver euh, au bout et le léger soupçon de frustration de se dire mince j'ai fait que 80% voilà, ouais, ouais. mais qu'est-ce que ça peut voilà, bien être la, les 20% qui manquent <rire> Le bout de reviens-y mmh, ouais, ouais. Ouais. Donc il y a quand même une... une pour les Hardcore Gamers, il y a une forte rejouabilité. Si vous êtes un fainéant comme moi, vous vous satisferez euh, des 80% et vous direz pas grave, euh, je poursuis. Si vous êtes comme lui, à mon avis... envie de <rire> J'ai envie de le refaire. <rire> Pe petite chose qu'on a oublié de dire, mmh. euh, le nombre de scénarios, ouais. en général dans les boîtes, tu as un scénario euh, donc, euh, didactique mmh. et quatre autres scénarios, et ces scénarios après ont un système de difficulté, mmh. et certains peuvent être faits en campagne. D'accord, voilà. ouais. Dans enfin, cette boîte-là, ouais, il y a une campagne. Y a une campagne non, de trois fait... scénarios donc qui suivent. Euh... Ouais. L'exemple qui vous est donné dans la vidéo là aujourd'hui, c'est un scénario hardcore euh, qui est un standalone, ouais, qui est ouais. tout seul. Ouais. Et, euh, et donc il existe une forte communauté également de Chronicle of Crime et il y a des grands dingues qui font leurs propres scénarios. Voilà parce que Lucky Duck euh, gentiment, ben bah, en fait a laissé euh, un système pour pouvoir faire ses propres scénarios. Voilà. Donc euh, bon, faut être motivé parce que il ouais. a beaucoup de choses à faire dedans. Mais là, des gens qui font leur propre scénar et qui le donnent à la communauté. Voilà. Donc, comme ils les donnent à la communauté, quand vous avez fini la boîte, vous pouvez aller chercher dans les forums voilà. de nouveaux scénarios et euh, vous avez la possibilité, comme ça, euh, de faire perdurer euh, votre extension. Et puis, il y en a largement assez et qui quand sont on a tout, ce qui est ouais. bien, c'est qu'on peut mélanger les extensions les unes avec les autres. Ah ouais. Bah ouais. Donc, euh, ça ouvre euh, voilà. beaucoup de possibilités. Voilà. En conclusion... C'est quand même un jeu qui mérite énormément d'intérêt, je pense qu'il faut vraiment avoir essayé un Chronicle of Crime une fois dans sa vie. Je peux vous dire qu'il avait vraiment insisté pour qu'on s'y mette, <rire> et, euh, et je dois avouer que finalement je suis extrêmement euh, euh, curieux euh, de rejouer à la fois à celui-ci et à la fois aux autres. Tu voulais rajouter quelque chose euh, Non, écoute, euh, non, non, rien d'autre. Ok, tout et eh ben en tout cas, on remercie Lucky of Game de nous avoir euh, fourni euh, cette, euh, ce stand-alone, cette extension pour vous la présenter. Très bientôt, il y aura une vidéo de la présentation de la version Kids euh, qui oui. existe, hein, où vous allez voir on part euh, à l'aventure avec un, un tigre et une petite princesse magicienne. Euh, il y a euh, Merlin dans l'histoire, euh, il y a des histoires de, de mariage qui se passent mal. C'est du Game of Thrones mais, mais, la euh, la pour enfants. Euh, pour enfants. Et il y a des particularités euh, là aussi euh, de oui que je vous expliquerai avec Calliope. Euh, on fera une vidéo comme on avait fait pour les petits monstres, le jeu de cartes qu'on avait fait sur, sur le kit de Kids cette fois-ci. Un grand merci de nous avoir suivis. n'hésitez pas à commenter, à liker, puis à partager la vidéo, et puis à vous abonner si ça n'a pas déjà fait, et puis que vous nous découvrez par l'intermédiaire de celle-ci. Il nous reste à vous souhaiter de bons jets, et puis surtout de bons jeux, parce qu'il n'y a que ça pour poutrer le type d'en face. A très bientôt les amis c'est